À court de l'une des figures emblématiques du football mondial. Le roi Pelé a succombé des suites d'un cancer du colon qu'il a ruiné depuis septembre 2021, ainsi que des dysfonctionnements rénaux et cardiaques internés à l'hôpital de Sao Paulo en début décembre. Edson Arantes de Nascimento s'est éteint ce 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans, 2 mois et 16 jours. Joueur d'une autorité mondiale établie et icône sportive, le dernier survivant des footballeurs brésiliens à avoir disputé la finale de la Coupe du Monde 1958 a marqué l'histoire. Pour le monde entier, il était le jeu et pour ses coéquipiers, il était l'attaquant aux jambes de feu. Il a passé sa vie sportive à courir derrière le succès et son image reflétait la victoire. Son palmarès en dit long, trois fois vainqueur de la Coupe du Monde 1958, 1962 et 1970. Il est jusqu'à présent le plus jeune joueur à avoir remporté cette épreuve en 1958 alors qu'il était âgé de 17 ans. Et quelques jours, auteur de 1281 buts, il a évolué durant sa carrière professionnelle dans deux clubs, Santos FC du Brésil, de 1956 à 1974, remportant à 11 reprises le championnat avec à la clé 660 matchs pour 643 buts, deux doublés de la Copa Libertadores, 1962 et 1963. Le dieu du football va achever sa carrière aux États-Unis. Au sein du club New York Cosmos, entre 1975 et 1977, dernière saison au terme de laquelle il remporte le championnat. Élu meilleur athlète et footballeur du XXe siècle par le comité international olympique et la FIFA, il a prêté son image à diverses entreprises et causes nobles, devenant ambassadeur de l'ONU et de l'UNESCO, ambassadeur des Jeux mondiaux militaires d'été 2011 et de la Coupe du monde 2014. Le roi Pelé a également connu un parcours politique. Il a été ministre brésilien des sports de 1995 à 1998. Acteur, scénariste et producteur, il a été un homme pluridimensionnel qui a immortalisé à jamais son nom. J'espère que Dieu me recevra de la même façon que j'ai été reçu dans le monde grâce au football.